Et salut tout le monde, c'est Chirelle, on se retrouve donc pour l'épisode 2 de Summer in Mara. Alors je tiens à m'excuser pour le dernier épisode de Hold You Home. Parce que tout simplement, je vais parlé pendant une heure, toute seule, euh, dans le sens où mon... le fil de mon micro derrière s'était mal clipsé quand je l'ai nettoyé. J'ai l'ai mal réenfoncé, ce qui fait que, bah, pour moi j'avais le son, mais quand j'ai revu le live... Euh... Il n'y avait pas le son. Et dans le live, vous ne me l'avez même pas dit que je, parlais, euh, que je parlais dans le vide, en fait. Vous ne m'entendiez pas. Donc, bref, voilà, je tenais à m'excuser. Donc, ben, vous profiterez du jeu, enfin, euh, de Hold You Home, euh, l'épisode, le dernier épisode, sans ma voix. Hein, ça, vous fera, ça vous aura fait des vacances pour un épisode. Ce coup-ci, il y a bien la voix. Donc, on va attaquer l'épisode 2 de Summer in Mara. On en était resté qu'on avait construit le bateau. On avait, on avait vu qu'il nous manquait euh, des ressources pour... Euh, construire le ponton et on a tout un tas de petites choses à faire alors on va attaquer tout de suite le petit temps de téléchargement qui va bien les petits bateaux voilà alors Comment est-on oh, Mais on crève la dalle, hein, c'est quoi ce bazar Dans l'inventaire, j'ai quoi Poisson grillé. On va manger euh, une carotte. Deux carottes. Trois carottes. Ah, on est, on est fou là. Alors. Euh, au niveau des quêtes. Euh, toc. Navigue vers Kaïdis Donc il nous fallait des trucs Moi je voudrais pêcher quand même avant Parce que je voudrais quand même avoir de la nourriture d'avance Je pense pas que mes carottes Soient prêtes Mais bon vas -y. Et les petites carottes, elles sont prêtes. Ici, pareil. Allez. Est-ce qu'on peut planter Oui, les graines de carottes, on les plantées. Ok. Ici. Je vais le son du jeu parce qu'on n'entend pas tout. Alors, ici, on va planter eh ben, des carottes. Planter. Hop. Alors. Niveau du puits, on va prendre l'eau. Bon, on est bon alors par contre je vais aller me ramasser des murs parce que bon histoire de ne pas manquer de nourriture hop il n'y a pas ici non non non peut-être aller se chercher des oranges Je sais pas si je joue au clavier la dernière fois ou la manette, je me rappelle plus. Elle veut plus sprint, ouais. Ah c'est shift. Alors, euh... Hop. on va tout ramasser hein, tant qu'on y est. Si. il en reste un là Hop. et là bas est ce qu'on aurait euh, ce qui est quelque chose ah, ce souvenir pas oh. tout triste là il n'y a plus rien elle est encore encore ah oui mais c'est vrai que de trop sprinter elle se fatigue alors elle va trop courir si on va passer notre temps à dormir alors je voudrais quand même aller pêcher il ah, y a une orange là Hop là. Je crois que je joue à la manette. Hein. Je suis pas sûre. Le petit jeu de la pêche. Alors. Il n'y a plus de gros poissons alors je vais attendre que les petits grandissent. Ah oui c'est vrai qu'on avait vu qu'il n'y avait plus de poissons parler rien à nous dire alors euh, on va aller vite je sais pas s'il me fallait du bois je, plus. je ne me rappelle plus alors hum. faire du jus d'orange il me manque une orange sur un truc comme ça hop du jus de mur tac tac tac tac tac je ne me rappelle plus ce qu'il fallait pour le ponton donc euh, allez capot déjà hop hop Alors, est-ce que j'ai de quoi le... Oui, j'ai le métal, mais il me faut 8 planches de bois. Donc, il me faut du bois... Allez, ramasse. Hop, ramasse cette petite graine. On va mettre au plumard. On va me mettre de force au lit. Non, non, non, laissez-vous me laisser le temps de ramasser. Hop. 18 heures, elle est déjà fatiguée. Mais what What, what, what, what, what euh j'ai dit des planches il me manquait hein. atelier euh, accepté je vais en faire une autre Huit planches il me fallait il hein, me semble hein. je sais plus on va pas me laisser y aller Pas que je cours trop vite. Ouais, huit planches, il me faut. Donc, il me faut d'autres bois. C'est pas cool, hein. Quoi, été épuisé. Faut deux secondes. Quoi, elle va couper un arbre. Hein? pas sûr je vais même pas avoir le temps de rentrer quand on me fout trop plus marre ah. j'avais horreur de ça dans ma time à porter on est lancé dans un truc et puis pof on nous fout elle a pas beaucoup dormi c'est pas génial on va se ramasser euh, des pommes, des oranges, je veux dire. Hop. Euh, toc toc elle n'a pas beaucoup dormi. Hein. le petit truc il faut le replanter et prend le la beau de poids voilà on va replanter les les pignons Je ne me rappelle plus du tout comment on fait pour le, le pignon, par contre. Euh, hop. Ah ben voilà, c'était comme ça. On va le planter. Déjà, elle est épuisée, mais elle n'a rien fait. J'avais qu'un pignon? Non, j'en ai d'autres. Euh... Il va encore me refoutre au lit. C'est pas juste. Ils vont me remettre au plus marre de force. faut vraiment que je fasse une nuit complète. Voilà. C'est pas bien. C'est pas bien. Euh, alors, à la fin. Hmm. à faire dormir complet parce que sinon euh, on va pas y arriver dormir okay. alors euh, on a des tu la prends voilà ensuite euh, une orange là On fait 5 ici. Euh, ben on va aller couper des arbres. Oh, on a les, les oranges par terre là. Oh non mmh Elles ont des pops, juste on j'ai chopé quoi. plantera après on va essayer de ouais mais coupe l'arbre c'est pas exactement ce que je voulais que tu fasses je pensais qu'on pouvait pas couper les orangés euh... planter un parce qu'on l'a quand même détruit invite à aller voir euh, comme il nous faut de planches je ne sais plus moi et ma mémoire de poisson rouge euh, comme il me manque il en fallait 8 j'en ai 2 donc euh, 6 6 planches est-ce que j'ai assez de bois Le passage hop 2, 3 4 5 6 ok là normalement on peut faire le ponton et là au niveau cuisine jus de mur ok échappe boîte en jus de mur Manger. Encore une. Là, on est full. Allez, on va vite aller faire notre ponton. Pour ça, faut qu'on change le... Hop là. Oui. Ok, on a fait notre ponton. Donc, au niveau des quêtes, on doit partir. Ok, mais on va partir. Allez. Elle, faut qu'elle vienne, je l'appelle ou. Pas la peine, apparemment. Alors, si je vais au bateau. Ah, je suis tombée dans l'eau. Ben, E, naviguer. Alors, comment ça fonctionne ça euh, Dormir sur le bateau, accélérer, faire marche arrière. Alors, S. Et comment... Euh... Moi, je veux bien, mais comment je tourne W, non eh ben c'est pas rendu. Hein. Euh, comment je tourne euh... oh Qu'est-ce que j'ai fait euh, Échappe, contrôle. Qu'est-ce accepté Utiliser Changer d'outil de ASD, alors. Euh, si je fais ça. Euh. Ah oui, d'accord. Oh là là Pas du tout vers le nord pépette là. Moi euh... qui suis pas habitué à, à jouer. Ça, je recule. Là, je vais à droite. À gauche. Voilà. Non, non, non. Oh là. là. Euh, ça W A S -D. je suis pas habituée à jouer à un QRT va ouais, vers le nord nous sommes dans les Hautes mers ok nous sommes partis de l'Ina qu'allons-nous découvrir à nouveau d'accord euh... Calice, tu as découvert un nouveau lieu à Mara, D'accord Napopo, tu as un très bon sens de l'attention Vous ne pas comme elle Pourrais-tu toujours me guider T'es la meilleure Bon, on pourrait interroger ces Yaya là-bas Ces Yaya là-bas, d'accord Euh, je, je, ah oui d'accord je ne les voyais pas hop là c'est pas évident du tout avec quand on n'est pas habitué à hein, jouer en oh là là WASD Il va pas falloir y aller trop vite euh... Je suis nulle hein, en, en clavier. Euh. Voilà. Alors. Alors, nous sommes à la nouvelle ville. Hein. Alors. Waouh. Vous êtes de Yayas. Qu'est-ce que tu racontes, petite Ça, c'est Noho. Je m'appelle Noho et lui c'est Caleb. Le seul caleb que je connais, euh, c'était pas dans ce genre de truc, moi. On ne connaît pas de Yaya. Mais si vous êtes comme ma mamie. Ta mamie est une quindo Une quido. Mais ma mamie s'appelle Yaya Aku. Je ne connais pas de quido. Nous sommes des quidos. Ou des quidos. Est-ce que je suis une quido euh, C'est une bonne question. Et il y a quelques années, j'ai rencontré une adolescente comme toi. Elle était jeune et forte, elle a donné rien na à nager, elle avait traversé deux mers à la nage, la vache. C'était plus loin que la ceinture des tempêtes évidemment, là où la mer ne s'appelle plus Mara. Il s'avère que les deux mers étaient connectées par une grande barri barrière de corail. Selon la rumeur des Quidos calmar vivent là-bas, moitié cuido, moitié calmar. Ils n'ont pas de jambes mais des tentacules. Es-tu perdu Alors ça c'est Caleb. Un peu. On est à Calice, c'est ça Je cherche une dame, Simi. Je crois qu'elle vit dans le phare. Les marées ont commencé à monter et le contre-courant était terrible. La fille ne pouvait pas sortir de l'eau. Lui, Il est dans son histoire plein pot. Il répond pas à ma question. Puis elle a remarqué que quelque chose lui tirait la jambe. Alors lui, dans mon histoire par contre. <rire> Pardon. Alors oui, c'est la dame du phare. On revient à l'histoire. Elle réussit enfin à rejoindre la côte. Donc l'histoire dans la, la gamine, donc euh, qui nous raconte l'histoire. S'assortant de justesse, les jambes recouvertes de traces de tentacules. <rire> J'ai l'avo qui se cache. Je sais pas pourquoi. Puis la mère retrouva son calme. Alors si tu es né sur Q, tu es une d'eau. même si tu n'en as pas l'apparence. C'est bon à savoir. Merci. Je vais aller me renseigner au phare. Nouvelle quête. Va au phare et cherche Semi. Tu peux maintenant ouvrir la carte de Calice sur le menu principal. Ok. Donc, je suppose que c'est M. Ok. Donc, Bram, Caleb, Eno, Pini et Semi. D'accord. là, on a toute la ville. D'accord. Ok. Ok. Est-ce qu'on peut mettre. Non, peut-être pas. Non, non, non. on ne met pas des points de marque. Alors, ici, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que c'est ce truc What is it euh, C'est fermé uniquement. Ouvert uniquement de 10h à 16h. D'accord, c'est Ok, pas de souci. Bonjour. Je n'ai jamais entendu de bonnes choses sur cette boutique. Ok. Euh, là, il y a des asticots pour pêcher. Euh, là, il y a quoi Rien du tout, en fait. On a peut-être dû passer par l'escalier principal. On ne peut pas entrer. il oui, y a du monde ici. Bonjour. Qu'est-ce que c'est ça C'est si on a faim, ça, non Ouais, ça doit être un distributeur. Ma mère dit que c'est une perte de temps et d'argent. D'accord Et toi Je vais mourir si je ne bois pas tout de suite du maracola. Ah Du maracola. Alors. Le le, vramb oh là là, le vrambissement des moteurs de bateaux qui tend le port me détend. Ok, chacun son truc. Alors nous, on cherche le phare. C'est quoi Bonjour madame. Où se trouve la clé de ma chambre Alors là, pépette, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Dormir, non, on n'est pas encore fatigué. Alors, on va lui parler, faire du commerce. Ça. Alors, qu'est-ce que c'est Petite, achète quelque chose ou va-t'en Ils sont immobiles ici. Papa, achète-moi ça. Les prix sont de plus en plus élevés. Ok. Qu'est-ce que c'est Ah, on peut acheter du poisson. D'accord. On a zéro hein, d'argent. Donc... Euh... Ok. alors monsieur. Ok, ok, ok. Euh, le phare... Je ne pense pas être sur le bon chemin. Ah, il n'y a pas la position où je me trouve sur la map. Alors, moi et les GPS, ils ne t'ont pas doué, ça va être une vraie misère. Euh... Oh, il y a un toutou. Non. Ben non, je te nourris pas. Tu veux une pomme J'en ai pas. Euh, Qu'est-ce qu'il dit je ne, peux pas rater. je ne peux pas rater le concert de ce soir. Ok. Je n'ai plus d'argent. Et si je vendais la maison à cette dame Non, on ça ira. Merci. Je pense qu'il faut monter pour aller au phare, si je suis un peu logique. Koa est épuisée, elle doit se reposer pour retrouver une énergie. Oh, il m'a foutu au lit. Ah, j'avais pas vu. Mais ben, on va aller dormir. Hein. Ah, j'ai pas d'argent. Euh, ben, on va dormir sur le bateau. J'arriverai jamais. Euh, je suis passée par où euh, J'arriverai jamais sinon. Euh au port, au, au phare là-haut vu hein. ce qu'il me reste de oh, oui mon bateau c'est celui-là je pense, j'ai perdu le coquillage qui était avec moi là je sais plus comment il s'appelle E euh... non je veux pas naviguer, je veux dormir F1, dormir accepter est-ce que tu veux passer la nuit sur le bateau oui vas-y, parce que là il faut que je récupère Excusez-moi, je bois un coup. Comment on est... Euh... Ben, on n'a on a pas beaucoup dormi. Hein. C'est de l'arnaque. Hein. Oups. Alors là, c'est ce qu'on va s'appeler mourir. là. C'est... Euh... C'est pas cool. It is not cool. Euh... Non, je veux pas naviguer. Est-ce que je peux pas passer sans me vautrer? Faut que je navigue. À... Euh... Ah, hop! Allez, tant pis, on va sprinter un peu. Hop, oh, elle est vraiment capot. Hein. Je me trompe de chemin, je vais jamais arriver au phare. À chaque fois, on va me mettre au lit. Et comment je fais pour dormir euh... Au bateau, on récupère pas complètement. Oh, Et où est le phare Au secours pas vu pili j'ai pas trouvé pili donc là j'ai fait ça je suis là je dois pas être très loin de pili en fait ça doit être sa baraque par là non même pas enfin, là c'est pour monter au phare en tout cas non non Ben zut alors. Alors c'est regrettable que sur la carte on se voie pas par contre. Hein, parce que là je vais tourner longtemps je crois. Euh... Il y aurait un autre chemin d'accès oh, Je vais galérer je crois là. Bon, là c'est un... Comment je fais pour aller au phare hein? ah. Là, je crois qu'on est. Mais ça, c'est pas là. La... On est revenu au marché. Ils vendent des pignons. Non, non, non, mais j'ai pas de sous. Ok, si je regarde ma map. Donc là, c'est le marché. Il faut que j'aille là. Euh, alors, il doit y avoir un chemin ici. Comme ça, là. Mmh. Euh, je ne suis pas très sûre de moi, mais bon. On va me recoller au plumeur, hein. On va me recoller au plumard. On va essayer de ne pas la faire sprinter. Il y aurait un petit chemin qui monte alors à ce moment-là Où Où ça Où c'est qu'il y aurait le chemin euh, Est-ce que je peux sauter là Ah ben oui On va pas la faire sprinter, sinon elle va dormir. Je sais pas ce que c'est, cette chose à droite. Hein. mais On n'a pas trop le temps d'y aller. Tu ne me mets pas au lit. Hein. Non, j'ai pas fait tout ça pour rien. Excusez-moi, madame, il est encore loin. Ah, il y a du minerai, là. C'est bon à savoir. Est-ce que je vais arriver au phare je sais pas. Oui, non, oui, oui, oui, il y a un petit peu de barre encore. Y a un petit peu de barre encore. Ok. E. Je peux pas rentrer J'ai pas fait tout ça pour rien. Mais. Ah, bonjour, bonjour! Est-ce que Semi est là Qui es-tu Ah oui, c'est la copine de sa grand-mère. Semi, qui es-tu J'aimerais parler à Semi. Quelles sont ses manières Ne me dérange pas si ce n'est pas important. On dirait bien que ça ne va pas marcher. Et si j'allais interroger les Quiddos qui sont au port D'accord. Donc en gros, elle m'a foutu dehors. Euh, tout ça pour ça en fait les quidos qui sont au port donc faut que j'aille reparler à Charles et Barnabé là à Caleb et je ne sais plus comment il s'appelle qui c'est ce, un petit lapin il y a un petit peu bugué le lapin ah non et on voit. Non, euh, il veut pas il veut pas que je l'attrape elle est un peu molle du genou là hein, quand même quand on la fait pas sprinter un petit peu tenter de passer la nuit dans le bateau mais je suis gaga non je suis pas gaga ça me rassure le bateau est là hop est ce que j'ai le temps de leur parler bonjour non c'est pas toi rebonjour alors la dame ne veut pas me parler. C'est parce que tu manques d'éducation, ça ne se fait pas d'aborder les gens comme ça. Quand tu le sais, tu étais sur ton ponton, toi? Autrefois, je rencontrais un majordome, on est reparti. Il radote un peu, nous. Il vivait dans une maison immense. Il s'occupait extrêmement bien de son maître. Non pas que j'approuve ce genre de choses. Un jour, il a trouvé un yum yum dans la salle à manger de la maison. Il n'a pas crié, n'a pas paniqué une seule seconde. Il s'est contenté de gérer la situation. « Sais-tu comment ?»« Euh, non. »« Moi non plus. »« D'accord. »« C'est son secret. »« Il n'a pas voulu me le dire. »« Alors, qu'est-ce que je fais ?»« Va te renseigner, petite. »« D'accord. »« Est-ce que vous savez quelque chose au sujet de la dame du nom de Semi ?»« Désolé, nous sommes des marchands. » Si tu nous donnes rien contre cette information, nos lèvres resteront scellées. Oh la vache Enfin, pas complètement. Elle est plus sympa qu'à lèvres. C'est vrai. Parce qu'un jour, j'ai rencontré un couple sur les côtes d'Oresteia Orest... qui... C'est bon, j'ai compris. Écoute, il me faut du fil. Prends des graines de coton. Je t'expliquerai comment faire après ta récolte. Rapporte-moi du fil, on pourra te donner d'autres informations. Ok. Fabrique du fil à ton atelier et apporte l'anneau pour qu'il puisse t'aider. Ok. Euh, par contre, est-ce que mon atelier, il faut que je retourne sur mon île C'est une blague. J'ai l'atelier dans le... Oui, elle est liée là. Euh... J'ai pas l'atelier là. Oh, faut à chaque fois faire des allers-retours. Moi, bon, c'est pas possible. Bon. Mais. Euh... Il va falloir que je parte là-bas, lui faire du fil et revenir, en fait. C'est où C'est cool. Bon j'espère que les autres îles, les autres euh, villes ne sont pas à des kilomètres et des kilomètres, parce que what? Non, c'est pas ça. Pourquoi je retournerai à. Ah ben non, c'est là que je vais moi. Oh, ça va pas être cool pour repartir. Alors, lui faire du fil. Lui faire du fil. Je sais pas s'il faut qu'on fasse des allers-retours comme ça. Hein. Euh, mais bon. Atelier du fil. Il m'a donné du fil. Il m'a bien donné le coton. Ah. Outils. Il m'a bien donné les deux cotons tout à l'heure. C'est parce que je suis partie. On va dormir. On va voir. Qu'est-ce que j'ai dans mon inventaire Des graines de coton. Ah oh, mais il va falloir que je les plante. C'est une blague. Mais euh... ben non, je peux pas le planter le... les graines de coton. Euh... Voilà, Et si je peux. Donc je dois rester là jusqu'à je... qu'elle soit prête. Oh la vache! c'est plein d'eau, donc c'est bon. Est-ce qu'on peut... Bah, Qu'est-ce qu'on peut faire en attendant, là euh... Fabrique du fil à ton atelier, apporte-le à nos pour qu'il puisse t'aider. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que je vais faire en attendant, moi est-ce que je peux planter quelque chose Un arbre que j'ai coupé, par exemple euh... Qu ce qu'elle veut nous parler Qui y a-t-il As-tu faim Ah, oh, c'est ça Je pourrais te préparer un jus ou quelque chose de ce genre. C'est très bon pour la santé. As-tu déjà bu du jus C'est vraiment bon. Avant, je détestais ça, mais maintenant, j'en raffole. Donc, préparer du jus pour Napopo, maintenant est-ce que je vais avoir assez de euh, mûres pour faire ça sachant que moi aussi j'ai faim alors hop. alors cuisine un jus accepté on va se faire un jus d'orange ok on va se boire un jus d'orange on va se manger une carotte voilà et on va porter le jus là-bas C'est bon, n'est-ce pas Ouais, elle est contente. Ok. Et c'est très frais en plus. Yaya m'en préparait tout le temps. As-tu une Yaya bon, La pauvre, a l'air de dire non. Oh zut, quel dommage. Ne t'en fais pas. Je vais t'aider quoi qu'il arrive. On lui donne un jus de mur. Euh, et là maintenant, qu'est-ce qui se passe euh. Non, rien de plus. Est-ce qu'on peut pêcher Parce que bon, c'est pas tout, mais.. Oui, apparemment. Il y a de plus gros. Il y a plus. Ah ouais, d'accord. Ça a toujours pas. Qu'est-ce que ça marquait Qu'il n'y en avait pas. Ok. Je sais qu'il y a une zone à poisson là-bas. Ces coquillages. Est-ce qu'on peut pêcher? Pas de poisson. Oh la vache, c'est chaud. Alors, les coquillages. Hmm. Qu -ce que c'est ce tonneau, d'accord. Je sais pas ce qu'on a récolté. On est un petit peu bloqué là, quoi. En attendant que, il oh, y a un saut là, euh... non, ça change rien. J'ai vu un coquillage là-bas mais nager peut-être pas euh... Les mouettes. Elle s'en fout, j'ai passe à travers. Un coquillage ici. Un coquillage là. Là, il y a un autre endroit pour pêcher. Hop. On peut pêcher du poulpe. Je pense... Ah, ah, ah. On reste là. Hop, hop, hop. Hop. vache. Ça va trop vite. Oh non J'ai raté ma pêche Ah. ah. Oh. Non, mais c'est pas juste. C'est pas juste. Alors, eux. là. Va me repartir à fond là-bas. Quoi? Mais non. J'ai jamais aimé la pêche dans les jeux. Il n'y a plus de gros poissons, alors je vais attendre que les petits grandissent. Oh, là là. On va faire le tour de l'île, hein. là on peut casser. Euh, ouais. agit ici une orange on a un petit peu de minerai ici Jamais aimé les jeux de pêche, j'y arrive jamais. Alors, faut pas bouger la souris et attendre que la barre revienne à zéro. C'est compliqué de se nourrir. Je vais mourir si je peux pas manger. Qu'est-ce que c'est ici C'est -ce les moutons. Au niveau fin ça va on n'est pas trop mal mais Il fait nuit. on pouvait passer par là ouais on peut passer par l'extérieur d'accord ce le souvenir Alors, les minerais on repop on va aller la coucher en espérant que demain le coton soit soit fait. Les carottes, en tout cas, c'est bon. Alors, eux, ils ben dormir. Ok. Les cotons ne sont toujours pas. Euh, non. alors ici, est-ce que j'ai besoin d'arroser peut-être des cotons ouais ok et sinon par contre on peut les ramasser non je vais pas planter là, c'est bon Ici. Ok. On a encore du coton là Ah, j'avais pas vu. Voilà. Est-ce que là on a d'autres choses à planter Encore. 6 on pas rien à planter alors par contre on, a, on doit arroser euh... oh, j'ai jeté le seau d'eau banane ben, nettoyer il me faut une meilleure binette ok il me faut un meilleur marteau tu casses pied. Euh, on va se prendre ça. Hum. Voilà. On a des oranges ici. Hop. Et une là-bas. On en a là. Niveau nourriture, ça va, ça descend moins. Au niveau fatigue, c'est pas le top génial. Hein Alors, ici, est-ce qu'on peut faire quelque chose On construit. On n'a pas la recette des clous. Euh... Ouais, J'ai comme un petit bug. Euh... Ah non, il fallait que je lui tape dessus. Eux. Planter un arbre, un hein, basque. On va peut-être profiter pour planter des. Non un oranger, des choses comme ça. Ça repousse, mais bon. euh, alors je peux pas le planter, donc ça doit être des arbres. Alors, euh... je vais planter euh, un oranger. Moi, je vais le garder parce que bon que je peux peut-être planter un truc de mur ici allez une planter par contre je n'ai pas d'eau c'est très ennuyeux le saut est vide et elle a toujours rien à me dire non elle se marre c'est tout ce qu'elle fait euh, je crois pas que les poissons et aient... non zéro Il euh, faut que j'aille voir dans l'atelier ce qu'on peut faire. Je vais aller prendre des miné des minéraux avant dans la grotte. Hop, hop, hop, hop, hop, hop, on sprint. prix là ouais on va leur faire une petite pensée là bas peut-être que je ne sais pas <coughs> eux souvenir ça m'a rien fait de plus et là si je prends ça ça fait quoi il me faut une meilleure binette ok Elle est capot, donc on va la faire dormir. Une petite orange ici. 19h elle est déjà au lit, mon père, un temps de fou. Et ça je peux pas le reconstruire. Pour le moment non. J'ai pas de cochon en même temps, ça servirait à rien et l'eau ben, je vois le lendemain ouais. alors <rire> au niveau des outils aucune nouvelle recette le fil il faut que j'attende deux cotons pour avoir du fil ok pour faire la confiture j'ai pas de sucre Ça j'ai regardé la cuisine. Non, on va pas dormir. Je vois pas. Je pense pas que je puisse me faire. Oh, on va dormir. Je suis fatiguée. Je pense pas que je me puisse me faire des outils améliorés. Là. Tant que j'aurai pas le coton. Ok. Est-ce qu'on a de l'eau là Non, toujours pas. Oh. Est-ce que je peux le prendre non. J'ai pas d'eau. J'ai pas d'eau. Comment faire hein euh, J'ai gaspillé bêtement. Est-ce que... Euh, elle va vouloir nous parler en bas on va pouvoir faire du commerce aussi toujours rien ici toujours pas de poissons Est-ce que je peux replanter non, j'ai pas eu de, <rire> de petits pignons euh... Il y a un truc là-bas. Est-ce que je vais y arriver Ah mais elle fait le crawl, j'avais pas eu, fait le crawl en fait. En appuyant sur Shift, on arrive à nager plus vite. Qu'est-ce qui m'a donné du bois, super. Comme pour sprinter, on appuie sur Shift et on nage le crawl, c'est pas beau. Ici. Ben, J'ai raté tous mes cas à la mare. Voilà, je crois qu'on a tout fait. Je croyais avoir vu un, un coquillage, mais non. Excusez-moi, je vais éternuer, je pense. <rire> Pardon, excusez-moi. Ah, ici, on a un pignon. Hop. On va ramasser. Donc en fait on va être amené à revenir euh, à chaque quête qui vont nous demander en ville on va être obligé de revenir là pour utiliser notre atelier et tout waouh wow. être chaud tout ça Alors, ici il y a un petit pignon Alors, à moins que j'oublie quelque chose mais là je ne vois pas à par attendre que le coton soit euh monter euh, en haut de la tour et <coughs> rien du tout on va faire une offrande toutes ces pommes que j'ai mis ça va en même temps et toutes les carottes qu'on a mangées on est pas mal quoi peut-être du, du, du, du commerce à nos carottes hein, pour gagner quelques pièces mais bon pour l'instant on n'en a pas des masses euh, on les oranges on a donné cinq en offrande euh, ici il n'y en a plus J'ai vu. Je crois On n'a pas la recette des clous, donc ça ne sert à rien. Je l'avais dit tout à l'heure. La nuit passe assez vite. Hein. Euh... Ouais, si je prends ça. S'il n'y a pas de poisson, ça ne sert pas à grand-chose. Alors qu'est-ce que j'ai dans mon truc hein? Des herbes. Tout un tas de, de du fil. Cristal, tac, tac, tac. Euh, du flotteur, des verres. Cristalline. De quoi Il y a bien le coquillage là-bas, mais je suis pas sûre. Est-ce que je peux passer par là pour y aller Je vais me vautrer. Hein. C'est obligé que je tombe là. Bah oui. Ah ben bah non, bah non, beaucoup de chance. Pas normal. Bah voilà. Est-ce qu'on peut hein On peut Non, on ne peut pas. Hum, je vais mourir. Hein. Alors, il faut que j'arrive à, à monter là-haut. Là Parce qu'elle avait dit qu'elle voulait ramasser euh, les coquillages. Non, non, reviens là. T'as pied là Ah ouais. Pourquoi tu vas là-bas Viens là. Non t'as pas pierre, remonte oh. Non elle veut pas sauter. Pourtant il me faudrait bien ce coquillage. T'avais pied tout à l'heure. Hop Il est là qu'on a tous les coquillages ça peut-être ça sert peut-être à rien euh, hop. la mouette alors on se pas avant nager ok est ce qu'un à zéro avant on y est allé il me semble Ah, il est minuit. Et je peux toujours pas arroser, quoi. C'est embêtant, ça. Bon. Oui, ben, il va. Eh, hey, j'étais devant la maison. Ben, non. Non, non, ce n'est pas du jeu. Alors, il pleut. Ça a peut-être arrosé les... les cotons, là. Vim Ok, on n'a plus rien à planter. Alors comme il voulait de de bobines, le monsieur avance dans les quêtes de quoi pour continuer Ben oui, mais faut... il en veut... il en faut une autre. Alors atelier, un fil accepter ok elle est fatiguée on va la faire dormir et le lendemain on part on repart à la ville donc on a bien dormi par contre on a la dalle on va se boire hop Sait-on jamais on pourrait se faire un autre jus de quelque chose hein. euh... Trois oranges, trois murs, qui bourricote. On va se faire un jus de mur. Et on va se faire un jus d'orange. Ah, un jus d'orange, ouais. Ok. Ben on est reparti pour. Euh... Que je peux arroser là oui n'est rien à arroser ici Hop. bon allez on a la fin à fond on n'est pas fatigué Ok. Bon, elle, elle s'en fout. On lui parle. Elle répond pas. Allez. Hop. Et on est reparti pour plein nord. Alors. Je n'arriverai jamais avec ce truc. Je rame un crabe. On va, de, va, va. Non là, tu vas pas vers le bon chemin là. Oh, je suis nul avec les claviers. Non, euh. oh, c'est bon, on est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin. J'ai énormément de mal avec W, machin de truc. Je suis pas habituée du tout à jouer avec ces touches-là. C'est pas le top, top, top pour moi. Ah. Oh, accident de bateau Non. On va essayer de se garer correct au ponton. Je ne suis pas sûre de moi là non plus. Voilà. On est prêt, hein. Hop. Alors voilà, vous ne trouverez pas de meilleur film ailleurs sur l'île. On s'entend bien, petite. Tu es maintenant prête pour la grande révélation. Je parie qu'il va nous dire un truc nul qui nous avancera à rien, mais il a eu son fil, quoi. Je vous écoute. La femme que tu recherches se trouve au phare. Merci, je le savais déjà. No. Calem no. m'a déjà dit ça. Eh bien, c'est tout. Rien de plus. Non, c'est tout. Je m'en doutais. Je sais pas pourquoi. Ça ne suffit pas Mais... Prends ça pour le dérangement. Merci, vieil homme. Oui. Qui traites-tu de vieil homme Moi. Caleb n'est pas vieux. C'est un couïdeau qui a de l'expérience. Qu'est-ce que je fais maintenant Tu peux interroger les habitants de la ville au sujet de la dame du phare. Ils sauront peut-être comment lui faire ouvrir la porte. Ok, et on a gagné 80 pièces. Nouvelle quête, parle aux habitants de Calis et trouve une solution pour que Sémi t'ouvre la porte. Alors, on a un roman et deux coquillages. Alors, voyons, voyons voir. Il y a des nouveaux persos, on a Edgan qui est apparu. Ah, j'ai pas vu Bram. Et on a Onzo en haut. Bon, nous notre but c'est d'aller voir Semi, mais faut. Je pense qu'il faut parler à tous ceux-là, peut-être. Alors, parle aux habitants de Kélis et trouve une solution pour que Semi tout sa porte. D'accord. Ok. Euh... Je... Tu n'as plus rien à me dire. Bonjour. Ok, non, elle n'a plus rien à me dire. Alors ici, est-ce que c'est ouvert Petite, le service de crabes postaux est défectueux. Je ne sais pas ce qu'est le service de crabes postaux. Les crabes postaux. Ils transportent les lettres d'un endroit à un autre. Ah oui, ok. Tu as dû en voir quelques-uns, non Pas encore. Ils ont toujours été très efficaces. Jusqu'à leur dernière tournée. Les plus jeunes se perdent en permanence. Si tu vois certaines de ces lettres, tu veux bien les lire pour vérifier si elles sont importantes ou non Mais c'est privé, non euh, Ne t'en fais pas. Les gens d'ici se moquent bien qu'on lise leur courrier. Et puis, s'il n'y a que toi qui les lis, ce n'est pas un problème. Tant que Edgan, le banquier, ne le découvre pas. Ah, il n'a pas l'air aimable, Edegan, vu la tête qu'il nous fait, Non. Pourquoi Edgan en particulier Il est très curieux. Il y a encore quelques années, c'est un gamin adorable. Mais plus maintenant, il est parti étudier sur le continent. Une université réputée, paraît-il. L'université d'économie de compte. Après ça, son père a ouvert la banque sur l'île pour lui. Et voilà, depuis il tire profit de ses terres. Mais je t'ai rien dit tout ça. Hein? Edegan est une vraie commère. D'accord, je vérifierai les lettres de ces crabes postaux que je trouverai. Parfait pour le moment, il y devrait y avoir il ne devrait y en avoir que 5. Puis nous verrons. Ok. Trouver 5 crabes postaux pour pouvoir lire leurs lettres perdues. Ok. Des crabes postaux. Ah ben, je pars à la chasse aux crabes. Hein. C'est quoi On va prendre. Ah, des crabes postaux. Oh, mais c'est. J'adore. Des crabes postaux. Fallait avoir l'idée, quand même. Hein. Alors. J'ai l'air divine avec cette lumière. Bien, bien, ça va, les chevilles, madame À droite Non, l'autre droite. D'accord. Bon, ce pas ceux-là. Hein. Je n'arrive pas à croire qu'elle m'a laissé tomber. Euh, ce pas ces persos-là. Je pense que c'est ceux qu'on a sur la carte. Donc, il y en a un qui est complètement à droite. Euh, je pense que c'est là que je vais trouver. Les... Je peux pas... Euh... Ah bon, Je ne sais pas comment je vais remonter, mais je... Ah, un crabe postal. C'est un crabe postal, lui. Euh, lire. Tu mords pas. Hein. Loup Ganon et Luna Buna. Ah, ça n'a pas été traduit. Regarde. Ganon and Luna Buna. You made in the game. Vous êtes dans le jeu. Miou. Mes chats parfaits. Je vous aime, maman Blush Wolf. Ok. Le service des crabes postaux achemine des messages du monde entier. Donc, certains sont écrits avec des langues que personne Amara ne comprend. Ah bah c'est cool. Anglais je veux bien. Je suis limitée à 5. Hein. Euh, après, il y en a, je sais pas. pas. Ok. Ok. Toi, je t'ai trouvé. Ensuite, là, par contre, il y a des déchets. Je suppose qu'on doit les ramasser. J'ai pas encore trouvé comment on recycle ça, mais. Euh... Là, ici. Non, on peut bronzer. On peut jouer au ballon. Non, non. Hop. Euh, bonjour madame. Si une vague détruit mon château, je vais vraiment m'énerver. T'inquiète pas l'affaire au bord de l'eau. Euh, alors ici. Bonjour. Salut, je m'appelle Koa. Est-ce que tu peux m'aider avec quelque chose euh, Alors c'est Bram. Hein. Bonjour, moi c'est Bram, oui. Tu vas bien Non. C'est que bon, je crois que j'ai fait une gaffe. Avec quoi Mon oncle va bientôt ouvrir son établissement il nous faut des provisions. Oh la vache J'ai donc passé une commande de maïs au marché, mais on, me pas livré. on, on ne m'a livré que des grains de maïs. C'est une catastrophe. Le maïs vient des graines de maïs, je ne vois pas où est le problème. C'est que je n'ai nulle part où les planter. Il va falloir que je retourne là-bas planter les graines de maïs. Si tu me les donnes, je t'apporterai le maïs. Vraiment Évidemment. Ça serait formidable. Mon oncle Taka est très gentil, mais il est très strict. Je ne sais pas comment il réagirait. Merci beaucoup. De rien. Ok, donc on a deux graines de maïs. Ok, ça fait beaucoup de quêtes d'un seul coup. S'il te plaît, Koa, n'oublie rien. Il n'y a pas de soucis. Euh... Donc on a plusieurs quêtes maintenant qui nous sont données. Euh, un crabe postal ici. Allô? Vi ici, viens ici. J'espère qu'aujourd'hui. Allô, ministre. Allô, members, this game. Alors là, lui Minis, je ne sais pas ce que c'est. et souvenirs de ce jeu. a été le, un des meilleurs moments de une, une des meilleures expériences de ma vie ok I've been a few games and I felt the same feeling in a while ok I have big hope on a gagné une sucette hein? hmm. ok donc on va pas on va pas s'attarder à lire les lettres hein? ça sert pas à grand chose c'est comme ça que tu ouvres un compte et hey, as-tu vu comme le ciel est beau okay. Ok. Bon bah, on va faire toute la plage. Hein. Vu qu'on n'est pas fatigué. Alors. Oups. Je devrais me mêler de mes affaires. Ignorer cette dame qui me fixe. J'aurais aimé que ma petite fille soit si intelligente. Quelle ingéniosité artich... Ah, Architecturale. J'ai du mal. Il fallait que je perde ma bague aujourd'hui. Super. Ok. Et là, il y a quoi On peut pêcher. Oh Ça fait un bruit chelou, là. Il y a des poissons Oui. Est-ce que je peux pêcher enfin, Est-ce que je vais arriver à pêcher La question est surtout là. Euh, je n'ai pas de fil. Oh, non a plus de fil de canne à pêche. Bon. bon en même temps, on n'a pas faim. Euh, C'est quoi ce bruit bizarre Je sais pas. Il y a un bruit bizarre. Bon, bref. Donc, on a fait toute la plage. 20h45. Ah, on a quelqu'un à voir ici. Mais est-ce que c'est ouvert C'est une bonne question. Euh. C'est fermé. Ouvert uniquement de 9h à 15h. Oh, Il ne pas beaucoup sur cette île. Dame, ne parle pas. Alors, au niveau de la map. Donc, on a vu Bram, Pini et Degane. On n'a pas vu à Degane. Il y avait une place ronde. Alors. Edegan, il doit être là, je pense. Edegan, je pense que c'est là. Pini. Euh, Pini et Anzo en haut. Euh... Bonjour. Ma jambe s'est engourdie, et maintenant je peux plus bouger. C'est con qu ce qui t'arrive. Euh, alors, si je vais par là. Bah, trop, je vais, mais j'y vais. Hein. Après tout, faut explorer. Je suis pas très sûre de où je suis. Euh, non. Mmh. Pourtant, il doit y avoir un chemin. Hein. Il va trop au lit il va falloir que je reparte. Euh, lire. Pas de vendeur, pas d'intrus. Ouh C'est mal poli. Ok. Et qu'est-ce que c'est que ce machin On l'a lu. Qu'est-ce que c'est ce truc là euh, Ça m'intrigue. Hein petit lapin. c'est ici je suis chez mes parents je reviens bientôt pardon pour le dérangement oh elle n'est pas là d'accord okay. mais par contre moi je vais tomber de fatigue je vais je vais je vais m'endormir je vais pas avoir le temps de rentrer au bateau on pourrait utiliser les sous euh... voilà, ben, on' a mis on m'a mis au plus marre Ok, je pense que ce serait une bonne idée d'aller planter le maïs. On va planter le maïs. On arrêtera l'épisode 2 là-dessus, je pense. Ouh. On va aller planter le maïs comme ça. Euh, on revient, on lui donne. Et elle va accepter de nous aider. On a toujours. J'avais pas vu qu'elle était euh, une espèce de petit coquillage. Je ne me rappelle plus le nom qu'il était juste au bout du bateau assis. J'avais pas fait gaffe. Ok. Il faut que je fasse gaffe à mon réservoir là-haut parce que je vais finir par ne plus avoir d'essence. Et ma mémoire de poisson rouge, je ne sais plus du tout. Euh... Plus du tout, comment euh, pour la gasoline, là. alors on va aller planter le maïs. Je pense que le coton, par contre, est bon. Ouais, alors India, qu'est-ce qu'il ya? Excusez-moi, j'ai un chat qui parle. Ok, donc on va planter le maïs. Voilà. Est-ce qu'on en aurait d'autres Oui. Ensuite, on en a plus. Bon, on va l'arroser si on peut. Oui. Hop. Ça se remplit. Nickel. Par contre, on est crevé. Donc, on va la faire dormir, je pense. Hop Quoi est épuisé Il pleut. Il pleut, bergère. Alors, qu'est-ce qu'on fera dans le prochain épisode Alors déjà, on va regarder. Je voudrais voir si on a débloqué les choses, mais ça m'étonnerait. Niveau outils, non. Euh, on n'a plus de bouchons pour pêcher. Alors, il nous faut... Euh, on va s'en faire. Histoire de pêcher sur l'autre île. Hein. On a du coton. On pourra le revendre india j'ai le chat qui pète un câble euh, franchement vous verriez vous rigolerez hein. euh... on va refaire un fil on va garder un coton ok flotteur on va en refaire euh... On va se faire un, un jus de mur. Ok. Et... Euh, non. Okay. On pourrait se faire des planches. Ça nous vide le... Des cordes. Ah oui, mais c'est avec le fil. Donc, hop, annulé. Et eh bien, on va la faire dormir. Voilà. Et là, le maïs, c'est magique. Il a poussé. Hop. Ok. Est-ce qu'on a des choses à planter Pas du tout. Euh, ben, il faut qu'on reprenne le bateau. On va se ramasser... Euh... Hop. Bon, quoi qu'on a, on s'est fait un jus. On a une sucette hein. euh, du lait. Mmh, ben on va se boire un jus d'orange. Voilà. Et puis on va retraverser l'île. Hein les champignons, ça se. Ah ouais, on peut prendre les champignons. Ah. On va reprendre le bateau. On va retourner de l'autre côté. Est-ce qu'on peut pêcher de ici Toujours pas, je pense pas. Non, toujours pas. Allez, tu viens, je ne sais plus comment tu s'appelle. Est-ce qu'elle a pas faim, elle Napopo non, elle est contente, tout va bien. Allez, Napopo vient. Elle fait pas un temps pour prendre un bateau, mais on va le faire. Ah Allez. Allez. Hop, naviguer. Ah, tu m'as évidemment pas mis dans le bon sens, hein. Ça te fait rire, hein, que je galère avec ma touche. Euh, retourner à, Kay à Kailis. Ah, mais, ah oui, mais ça me coûte des pièces, le... Non, non, on va, on va naviguer. En fait, ça me coûte des sous de... Il y a la téléportation après quand on aura beaucoup de sous, mais là, euh, non, là par là. Oh là là là là, c'est une catastrophe. Hop. Non, non, non, attends, on va mal. Ah ouais, bon. Je crois que même si on décale un petit peu du trait, ça passe. Hein. Allez, on va tout droit. Enfin, tout droit, pas tout à fait. Ouh, Attention. Euh, on est obligé de se garer au ponton. <coughs> Allez, on va lui. Du... Hop là Bonjour la poste Le Gannon et le... Non, non, non, non, non. Mais celui-là, on l'a déjà trouvé. Hein. Évidemment, tu nous le comptes pas. Ça aurait été trop facile. C'est toi qui fais du bruit comme ça, donc il y en a un dans le bateau là-bas alors. Allez. Hop. Salut, Bru, je t'ai apporté le maïs. Merci beaucoup, Bru. Au fait, je voulais te demander est-ce que tu connais la dame qui vit au phare Je dois lui parler. Oh, cette dame-là Eh ben, euh, je l'ai déjà vue. Sur la plage, je crois, elle ramassait des coquillages près du phare. Je crois qu'elle était triste. Peut-être que ça lui ferait plaisir que tu lui apportes un beau coquillage. C'est une bonne idée. Préviens-moi quand ton oncle aura ouvert son établissement. Ah, on a encore beaucoup de choses à faire. bonne chance. OK, je lui donne les quatre maïs et elle m'a rien donné. Et méchante. Alors, elle l'aurait vu sur la plage avec un coquillage, ramasser coquillage. Euh, donc deux bateaux là-bas qui fait un bruit bizarre. Alors, lui c'est toujours la poste. Ok. Ici, la poste. Oui, je t'ai lu. Il y a le bouton bleu. Non mais ça va quand on se calme le crabe. Quelle agressivité. Euh, donc il y aurait un crabe là. Ben, ça fait un bruit, euh... ce bruit-là, là. Voilà. Ah non, il n'y a pas de crabe, non, oh, il n'y a pas de crabe, alors, qu'est-ce qu'on a à faire, euh... on a 80 pièces, Alors, parle à Bram pour passer à la mission suivante. Mais je lui ai parlé, Abraham. Ça y est. Avance les quêtes de Koa, trouve cinq crabes poste Ouais, je crois que tant que j'aurai. Et un coquillage... Par... Et deux coquillages spéciaux, il faut. Euh, la plage, elle n'est pas immense en même temps. En forme de. Je, sais pas où je vais trouver ça. Si je lui reparle, ça fait quoi Bram, à quoi est-ce que tu penses J'ai besoin d'ingrédients. Mais les dames du marché sont effrayantes. Ah bon Je ne le trouve pas spécialement. Est-ce que tu veux que je te rapporte quelque chose Tu ferais ça pour moi Évidemment, t'en fais pas. Qu'est-ce qu'il te faut J'ai besoin d'oignons, de patates et de pieuvres. Je pense créer un nouveau ragoût. Je voudrais surprendre mon oncle. Je m'en charge. Allez, hop. Mais euh, t'as donné les sous Parce que je n'ai pas, pas beaucoup de sous. Et là, je vois pas du tout de coquillage. Monsieur de la Poste, il est là, on en a trouvé deux. Je pense pas qu'il y ait notre plage euh, là. Il euh, y a des bruits bizarres dans ce jeu quand même. Je peux pas passer par-dessus, non. cassé ça non ouais hop un bout de bois deux bouts de bois ça va on n'est pas trop fatigué donc euh... bonjour bonjour ah, ah, oh, qu'est ce que c'est super alors je ne sais pas du tout comment on recycle là. ça il va falloir que je m'y penche hein, parce que euh, je commence à avoir un satané bazar Il y a une fontaine en bas, là. Prendre Ah, elle boit Ah non. Ah si, j'ai rempli une bouteille d'eau. Ah d'accord. <rire> j'ai dit, mon Dieu, c'est quoi qui m'attaque Non, en fait, c'est quand on bouge la caméra, ça fait le bruit de... Ok. Bon, on va aller dormir. À moins que. Bonjour, Caleb n'a toujours rien d'autre à nous dire. Il y a des bruits vraiment bizarres. Va-t'en quoi Tu me fais peur de l'argent et à rester planté là. Oh, mais vous n'êtes pas aimable ici, dites donc. Ah, on doit pêcher pour. Il faut quoi Un appât euh... Ouais, t'as pas le bon appât pour pêcher ici, je m'en doutais un peu. Bon, ben on va dodo. Voilà. Et on va rester là pour cet épisode 2. Ah ça commence à se courser, hein, l'affaire, là. Alors. On va se mettre euh, garer mieux. On va essayer. Hop. Donc ce qu'on fera dans le prochain épisode. On... Alors. On doit parler aux habitants de Calis et trouver une solution pour que Semi nous ouvre sa porte. On doit acheter les ingrédients pour Bram. Euh, on doit euh, trouver cinq crabes postaux. On en a trouvé deux pour l'instant pour relire euh, leurs lettres perdues. Et là, on doit trouver deux, co deux coquilles de mollusques et un roman. Donc, euh, à voir dans le prochain épisode. Et au niveau de l'inventaire, euh, on a une sucette. Euh, on a assez à manger. On a euh, tout un tas de petits trucs. Alors, les déchets, je ne sais pas du tout comment ça se recycle. Je n'ai pas euh, porté d'attention à ça. Là, on a des coquillages. Et on a, alors... Un sac à dos euh, en forme de. Ben de, Un vieux réservoir à bateau. Des pièces. On a une cristallite de corail de Mara. Le t-shirt. La lettre de Samy. Et le sac à dos basique. Voilà. Donc. Euh... C'est tout, c'est tout. Après, on revient à l'inventaire. Écoutez, dans l'épisode 3, euh, ce qu'on fera, on la refera dormir. C'est impressionnant la vitesse, par contre, où elle se fatigue ici. Euh, la, la nourriture maintenant c'est un peu plus facile à gérer qu'au début mais au niveau sommeil euh, je trouve que ça va très très vite et quand on la fait dormir dans le bateau je trouve pas qu'elle récupère énormément euh... Là regardez je suis à moitié de la barre on va quand même regarder je, je la fais dormir F peut-être que c'est mieux de dormir à l'hôtel mais euh, ça coûte des sous voilà, ça ne m'a rien remis du tout hein, de dormir. Bon, enfin, voilà. Donc, on va en rester là ben, pour cet épisode 3. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Euh, moi, en tout cas, je me régale. Il est trop choupinou, ce jeu. J'ai trouvé deux autres petits jeux dans le même genre, euh, mais que je vous présenterai un petit peu plus tard. Je ne vais pas vous donner les noms maintenant. Euh, ils sont dispo, en tout cas, sur Steam. C'est dans le même style que, que Summer in Mara, My Time, à portia etc., donc, euh, farm together, enfin, c'est dans ce même style de graphique. Et euh, toujours avec des quêtes, des, euh, liées des amitiés avec des habitants, etc., etc. Mais ça, on le reverra un petit peu plus tard. Sur ce, je vous fais plein de bibis, plein de zouzous. J'espère que vous n'avez pas trop chaud euh, et que vous continuez à vous protéger, protéger. Parce que voilà, le Covid est en train de remonter. Et ça fait très peur. Donc, continuez à porter vos masques. Euh, voilà. N'hésitez pas à les consulter. Euh, si vous avez euh, le, la, le moindre rhume, hein, ça ressemble à une rhino. C'est le même problème. Donc, euh, voilà. Et faites-vous tester. Si le médecin vous dit euh, par sécurité, il vaut mieux se faire tester. Allez-y. Et puis, continuez à vous protéger. Pensez aux personnes qui sont à risque, qui, elles, ne sont pas déconfinées. Voilà. Et euh, ben, pensez tout simplement aux gens que vous aimez autour de vous. Si vous n'avez pas envie, euh, voilà, de les de leur donner le Covid ou qu'ils l'attrapent. Sur ce, sur cette belle leçon de morale finale, je vous fais plein de bibis, plein de et on se retrouve très vite pour un prochain live. Bye, bye